J'ai choisi de faire ce témoignage aujourd'hui pour dire un grand merci d'abord à Armel et puis ensuite à toutes les filles qui faisaient partie de ce groupe euh, participer au changement. Euh, il y a deux mois, j'ai subi, puisque c'était le premier terme, une séparation. Euh, j'ai fait un entretien avec Armel individuel qui m'a tout de suite repositionné sur euh, deux choses essentielles que j'ai ensuite découvert lors du stage et de nos trois modules. C'est euh, se connecter à nos propres besoins et ensuite à notre vibration. Euh, j'ai réussi à comprendre, à accepter une situation, à mieux la vivre, à ressentir mes émotions et surtout à les dépasser pour, euh, pour pouvoir euh, bah, vivre... Euh, chaque jour est une réussite, quand je me dis, je me lève, je me sens bien. Et euh, c'est une belle réussite sur soi. Et chacune d'entre nous dans ce groupe, nous avons réussi à nous dépasser pour pouvoir accepter et pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir finalement être heureux dans notre vie. Euh, et bien comprendre nos besoins et nos acceptations. Voilà. Donc je vous, souhaite, je vous souhaite le meilleur aux nouveaux participants pour vivre avec intensité ce stage, ces modules qui vous permettront de trouver la sérénité, le calme et surtout le bonheur.